à sourire. Demande 28 un Rétablissement de la santé Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Soyez béni de tout mon cœur. Merci de nettoyer de mon esprit, de mon âme et de mon corps tout ce qui l'affaiblit et tout ce qui me rend malade. Merci d'intervenir afin que tout en moi soit blanchi et reprenne sa vigueur originelle. Et si quelque chose en moi entrave ton œuvre de guérison, Merci de le faire sortir de moi dans la douceur et l'amour et de le rendre inoffensif pour toujours. Merci de m'indiquer la voie de rédemption qui guérit de tout mal et de m'y conduire avec amour, douceur et dans la joie. Emplis mon esprit, mon âme et mon corps de ton amour de ta lumière et de la joie d'être et de vivre, ici, maintenant et pour toujours, que ton amour soit béni infiniment et pour toujours, merci.